Salut à tous, il s'est Tsukozi Mandafoï monde de Yvanguru Aujourd'hui on est avec la TV. TV Voilà le lien sera dans la description Et on fait quoi aujourd'hui les gars On fait quoi ah, Un sujet très très tendancieux Ah oui un truc intime hein. Intime On oui. demande aux mecs et aux meufs la combien de partenaires ils ont quoi <rire> La lumière tu vois, ça on vend bien okay. Salut Nyama comment tu vas Nyama ah, Nyama c'est un très bon mot ça va Ça va et toi Très bien. Dis-moi, est-ce que d'abord tu es en couple Non, suis Chalimbater. C'est ça qui veut faire Non, non, on est là, l'équipe. Les deux, vas-y l'équipe, venez, vas-y, commence à filmer. C'est bon l'équipe L'équipe, c'est bon ouais, Ok. Tu m'appelle le DJ moi. J'ai une question ouais. existentielle là. Avec ouais. combien de partenaires t'as eu Une dizaine. Une dizaine ouais. Sur combien de temps ouais, Je dirais 5 ans. 5 ans T'as ouais, fait que 10 sérieux, Avec des relations sérieuses en ah, fait. Ah t'es un gars sérieux Merci je te non, sens. Non ma c'est pas un gars sérieux. Ah. <rire> <rire> c'est vraiment quand même, vas-y tranquille. Au moins t'es gentil et tout ça. Bro voilà je.. Moi je même pas à côté gros. Je crois que ça C'est pas, pas compter une, hein. une dizaine Ouais. Oh ouais, ça ouais, va, t'es raisonnable. Ouais. Ouais. Et toi Ah gars ça je sais pas, moi je vais te dire, je suis vers 50 tout ça, t'as vu 50 <rire> 50 Attends, attends, attends, attends, deux secondes. Attends, t'as 50, wesh t'as quel âge gros gars j'ai 20 ans. T'as 20 ans, ça veut dire ouais. depuis quel âge t'as quoi Ah tu connais les histoires du blé de maman, papa, tout ouais. ça là Maman, ça papa tôt, ouais. que, Ça veut dire quoi ça, maman, papa, frère Ah là, je sais pas. Hein. Ouais, mais... <rire> Étrange, et toi mais Avec combien de partenaires as-tu couché En tout, tout Dans ma vie Ouais, dans ta vie, ouais. Wow. T'as quel âge déjà Moi j'ai 34. Je t'aurais donné 22, mais c'est pas grave. Vas-y. Mais... Mais plein, de... plein de meufs. Un nombre, un chiffre. Un chiffre Ouais. Pendant un an non, pendant un an, vas-y, dis pendant un an, faut vite fait, pour voir bah Pendant l'été euh, on peut dire euh, ben, euh, quinzaine. Quinzaine ouais. Pas mal Et dans ta vie, maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Alors, alors là, ça, il y en a plein, je sais pas quoi. Un chiffre, une estimation rapide comme ça. Ben, 100. 100 <rire> 100 personnes ah, Tu les ben, gères genre... ben, ben, Tant que tu es danseur, ben, tu peux changer les meufs. Euh, ouais. Une journée, tu peux, tu peux cartonner 4 ou 4. 4 meufs T'as bah déjà cartonné 4 meufs une journée bah Genre, en fait, toi, tu danses pas pour l'argent, tu danses pour baiser, c'est ça Non, c'est ah pas... <rire> on l'a cramé On l'a cramé C'est pour ça, dans son spectacle, il fait des bisous aux meufs et tout ça <rire> Non, c'est même pas ça Non, tu sais, tu sais... Je te jure, mais ici, à Sattelet, moi, je calcule pas les meufs. Parce ah que, ouais. que le problème, c'est quoi Parce que moi, ma femme, ça fait 10 ans, on est ensemble. <rire> <rire> ah ouais, et t'as fait l'amour cet été Bah l'été, j'ai je voyage. Je voyage, <rire> mais quand je voyage, je peux... Je, je peux ah bah ouais tromper, Je peux tromper ma forme. Voilà, en semaine A, mais semaine à une, Paris, une à une A Mais à Paris, a. non. <rire> Parce que j'ai reconnu ici, non. Ah, en gros, t'es en couple à Paris, mais pas ailleurs dans le monde. Non, <rire> en cou... <rire> Attends, j'ai quoi Jusqu'à après j'oublie, c'est tout. <rire> <rire> ouais. <rire> ouais. ouais, direct. Voilà, respect. Attends, je crois qu'on a des pépites, <rire> on va tous les gars. Tu vas Attends, je refais. fais. Merci. Faut le dire. Toi aussi. Ah, merci mon gars. Bon oh, dis-moi, avec combien de partenaires tu as couché jusqu'à présent Ah oh, tu parles mal. <rire> non bah il faut te cacher. hein Il y a ma copine. Euh... Ah c'est ta copine ah, Bah oui Ah c'est ta copine, mais Attends, tu peux dire la vérité. Vas-y, bouche les oreilles. Voilà, ouais, ouais. Ah, euh... voilà c'est bon, c'est bon, vas-y. En vrai le vrai. Euh... Dis-nous. Quatre. 4. 4 <rire> Ouais. Ok. Que des relations sérieuses Ouais, ben, bah, bien évidemment. Oh bah je sais pas après, tu vois. Ouais. Ok d'accord, ouais, ça. Je m'amuse bah. pas. Donc t'es mec sérieux toi. Sérieux C'est bien, c'est bien. Bon. Ah, bah, bah, je te remercie. Je peux pas compter. Tu sais pas compter non, je peux pas. Tu peux pas compter Non. Genre, trop, de, ch de, trop de chiffres. Trop, suis, ils sont trop. Encore <rire> les 40, voilà, 40, 30. 40, 30. Ouais. Et lui, il fait travailler des filles. Ouais. Ah Bah ouais, ouais. Non mais, hey, les gars, il vous êtes bizarres, bizarre, frère. Château Rouge, tout ça là, il fait Château Rouge, des donc des toi, c'est toi le Mac Ouais. Et tu dis que t'as un Mac normal devant les caméras Direct. Direct, hein Vas-y, merci. Excusez-moi, avec combien de partenaires avez-vous couché dans votre vie 5 hein. <rire> Oh ben, punaise C'est ouais. pour ça qu'on en perd ses cheveux la meuf trop hard, hein. Trop sauvage hein Toi Ouais tu as de beaux yeux hein Merci. J'aimerais nager à l'intérieur. Ouais. Ah, y'a moyen ou pas Y'a a moyen de pas moyenner. Ah c'est chaud hein. Alors dis-moi, c'est une question un peu osée, hein. Faut être honnête. Dis-moi. Jusqu'à présent, combien as-tu de partenaires euh... C'est quoi une fourchette Estimation un On va dire 8. 8. Euh, huit. Huit. Oui. Que des relations sérieuses ou des relations. Une relation sérieuse. Et les 7 c'est pour l'amusement. Voilà. Ok au ok. Oh là là, euh. T'as du mal à répondre euh... Mets de la lumière T'as capté, je suis entier, tu vois, t'as capté. Euh... Es entier Vas-y, raconte <rire> dans ce cas-là. Moi, je suis pas entier, t'as vu, j'ai envie de savoir c'est quoi être entier. <rire> non, t'inquiète, pour ceux qui savent, ils connaissent. Comment ça, t'inquiète pas, c'est pas une réponse à <rire> t'inquiète Non, la vérité, euh... On va dire peut-être 15. 15 ouais, Pour ouais, quel âge T'as quel âge ah, J'ai 19 ans là. 15 à 19 ans Non, moi j'ai 19 ans oh. Il est chaud le mec. On hein. ça ça bled ou en au bled. Au bled. Et c'est -ce vrai que les entiers, ah, est ils sont. Est-ce que les entiers, ils sont rapides ou lents aussi au lit <rire> Ça veut dire quoi, <rire> ça n'est <en> <rire> Combien de partenaires avez-vous couché dans votre vie En tout <rire> et, et ça, on peut donner un joker Un joker, il n'y a pas de joker. faut donner une estimation. Euh, une dizaine Une dizaine oui. Bon, ça va, c'est raisonnable. C'était que des relations sérieuses Non. Non, il y a eu des petits coups un peu. Oui. D'un soir, c'est ça <rire> Oui. D'accord. Dis-moi. tout. Euh, non. Pas, Pas pour l'instant. Est-ce que tu as une fille en vue euh, Ouais. Ah, bien. Ouais. <rire> voilà, bon. Donc, voilà la question. Jusqu'à présent, dans ta vie, combien tu as eu de partenaires Euh. Niyama, dis-moi tout. Ouais, mais là, c'est chaud de compter, tu vois. Oui, Pas compter, mais ben, dis-moi, j'ai-tu une tranche. Une tranche, quoi. Voilà. Ouais. Partenaire euh, comment Tout <rire> Sérieux, sexuel, euh, tout ce que tu veux... Euh... Pas moi, une prenne zonée, non hein. <rire> Je sais pas, moi une dizaine, un truc comme ça. Une dizaine Ouais. C'est que du sérieux ou c'est les deux Genre, euh, c'est pas. Bah, ouais, non, c'est ouais, les deux. Ouais, les okay, deux, ok. Ah, voilà, okay. Mix, ouais. bon. Salade. <rire> Salade tomate au nom. Ah, carrément. <rire> en tout cas, bon courage avec la meuf de maintenant. Hein, que tu ouais, sais. bah merci, hein, on ouais, verra ouais. ce que ça donne. C'est hein. surtout ne pas de la friendzone. Ah, ah bah c'est ah, ça qui fait peur, ah, les gars. Hein. Bah, ah, ça ça peur, vous savez, vous connaissez. Ouais, vous, tu encules la zone. Ouais, ouais. On hein. va employer des mots un peu tranquilles. Bon, ça, on va dire qu'on s'en suit parce qu'après. Monétisation. Quoi. Je sais que tu vas pas censurer mec. <rire> euh, okay. T'es prêt ou pas euh, ouais, Salut pour quelle question que tu me poses avec, co avec combien de partenaires tu as couché Oh, euh, de Depuis. on va dire un petit 60 que je suis comme ça. 60 60 En plus disons, dit que les hommes de petite taille ont des grosses. Bah euh, euh, euh, moi je suis dans la moyenne. <rire> à quelle moyenne La moyenne africaine ou la moyenne européenne Moi j'ai... à 16 <rire> Salut, ça va ouais, ouais. Tranquillement, au calme Ça va. Alors, dis-moi un truc, c'est important, hein. Dis-moi avec combien de partenaires tu as couché jusqu'à présent dans la vie oh, zéro. Ah Non, non. Personne. Moi, Personne zéro. Tu es vierge non, non. Ah, ok, bah tu te préserves. Moi, je me préserve, voilà. Ah, voilà, ah. voilà. Et toi Moi aussi, okay, zéro. Attends. Vous êtes des mecs calmes Ouais, posé ah, tranquille, hein. calme, tranquillement. tranquillement. C'est l'argent qui nous motive, nous. Ah, c'est que le bif Hein, que les lovés. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. très bien, ouais. Donc voilà la question. Dis-moi, jusqu'à présent, avec combien de partenaires as-tu couché Jusqu'à présent. Il faut dire la vérité, hein, parce que y en a, ils me disent 100, y en a, ils me disent 20, il faut savoir. Ah non, bah, j'ai pas compté. Euh, bah, disons, pas une estimation, une, une, fourchette. une fourchette, voilà. Une cuillère. 20, 25, 30 peut-être. 30 Pas plus. Que des relations sérieuses ou en mode plan cul, un peu <rire> non. Okay, attends, Sérieux non. Amusé, quoi. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Okay, badant, okay. Tu cherches non, un petit peu, Diamant tu, ah, cherches. tu cherches, ouais okay. Alors dis-moi. Euh, jusqu'à présent, combien as-tu eu de partenaires jusqu'à présent Combien j'ai eu de partenaires Ouais. Là, maintenant Ouais, non, mais je veux dire que dans toute ta vie. Franchement, ouais. enfin, une, une, une dizaine, une dizaine, ouais. C'est ouais, tous ouais, des ouais. trucs sérieux ou genre en mode blanc-cul ouais, un petit non, peu non, sérieux, calme. Sérieux, ok, donc ouais. dis sérieuse, quoi. Ouais. Ok, d'accord, ok, bah, je te remercie, frérot. Je t'en prie. Jusqu'à présent, combien tu as eu de partenaires Je répondrai pas. Mmh, pourquoi je sais pas, socialement. seulement. qu'il y en a vraiment beaucoup <rire> Non, pas forcément. <rire> ok, d'accord, ok, d'accord. Bon, après, je comprends ton choix. Voilà, merci, merci beaucoup. Salut, tu vas bien Ça va et toi Très bien. Bon, voilà la question, faut être honnête. Hein. Avec combien de partenaires as-tu déjà couché jusqu'à présent 6. 6 Ouais. Du coup, c'était combien de relations sérieuses dans les 6 2. 2 et ouais. le 4, ça a passé amusement, quoi. Ouais, c'est okay, ça. Ok, ça marche, ok. Ouais. Bon. bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci, à merci à toi. Ah frère tu connais Non ça dépend de la meuf. Ah, ah. ça dépend de la meuf. Hein. Si elle est moche, t'es rapide. Si elle est belle tu vois tu vas tu vois, t'as capté. Mmh, t'es chaud. En tout cas merci gros, c'était gentil. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Dites en commentaire avec combien de partenaires vous avez couché. Et bien sûr, abonnez-vous hein. La Meute TV, n'oubliez hey, pas de vous abonner. Hein. Hey, et vous vous abonnez pas, je vous. Je vous brûle plutôt craiser. Y'amarangourou. Charo comme vous ça.